Hop, Hop, la, la gueule, c'est roule ma poule merci. <rire> <rire> Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Wheeler d'Alsace aujourd'hui à Russe. Salut les cocos Ça va les cocos la balade d'aujourd'hui nous emmène à l'ouest du Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche. C'est au départ de Russe, et en longeant le ruisseau du même nom, jusqu'aux abords du Petit Roskopf, que nous allons faire une ascension sur les hauteurs enneigées des chaumes du Chêne Mec. Passant le col de Bruchberg et la nécropole de Grendelbruch, nous redescendrons par Mulbar sur Bruche pour enfin retrouver la vallée. Et, euh, et voilà, <rire> Alors on a décidé de faire une trentaine de kilomètres, un petit circuit. En principe, on devait avoir un peu de neige, on commence déjà à l'apercevoir. Mais surtout, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Il y a un nouveau wheeler d'Alsace qui nous a rejoint. Salut les cocos, après trois mois sans rails des chiens, enfin avec les wheelers d'Alsace pour faire une belle petite sortie. Et ça commence bien avec un terrain légèrement accidenté, très propre et pas du tout humide. Dans cette première étape du parcours, c'est sur une route forestière humide où rôd d'ici ou là quelques chasseurs en quête de gibier que nous voyons apparaître les premières neiges et les prémices des difficultés à venir. Avec c'est marrant Première chute <rire> Pour démarrer ça va être axe <rire> Oh bah deuxième chute! Putain, c'est. Bah oui! T'as filmé Ouais, Ah ouais, elle est dans la boîte celle-là! Ah mais regarde, t'as dit, ça, sa mort. Attends, t'es te démarre! Attends, mais ouais, elle démarre, ça va être chaud! Ça va être chaud! On va pas y arriver! Ça va être chaud! On avait dit que ça finirait en regard! Ouais, c'est juste un endroit! Tant d'appréhender la nouvelle conduite à adopter et se repérer dans cette nouvelle lecture de la route, nous voyons la neige se faire de plus en plus épaisse et la beauté des lieux s'intensifier. Easy! Bon, bah, que se passe-t-il? On a un peu de pression sur les pneus, un petit peu plus d'adhérence. Normalement! <rire> pas bon. Alors faut dire que c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est magique. Euh, en fait il a fait tellement froid qu'il y a une petite couche de verglas de temps en temps. C'est assez, euh, assez sportif. Le glisse des pédales et de la roue quoi. C'est désormais au Velschon Matten et ses 650 mètres d'altitude que nous raidons sur une neige épaisse qui nous donne cette impression étrange de faire du ski en montant. Des beaux paysages, ça se mérite. Hein. Je jamais roulé dans autant de neige en montagne. Toutes fraîche en plus. Je voir. Wouh. Les bruits de Ce sera pour la prochaine fois. Et nous continuons, tant bien que mal, notre progression sur les pentes enneigées du Massif Vosgien. Entre nos brèves batailles de boules de neige et les panoramas exceptionnels qui se déploient sous nos yeux ébahis et que nous offrent les chaumes du Chelmec, nous faisons l'expérience inédite de la glaciation de nos grippes. Une légère couche de glace se forme sous nos pieds, rendant plus précaires encore nos équilibres respectifs. Mais heureusement pour nous, Damien a trouvé la solution. Ah merde temps, j'ai trouvé une bonne solution pour gratter. <rire> ah mais en fait on a du problème. Ah bah écoute. Ouais. <rire> <rire> on va prendre pour les raquettes pour les voitures. les Ça va plutôt bien. <rire> Alors, ça euh, n'avez pas de grattoir. Vous faites votre, <rire> votre poignet Et voilà Assiste lui heures Il commence à faire nuit, non Il m'a qu'un homme On va éviter de souter les pistes. <rire> C'est sous les regards étonnés des badauds et autres randonneurs sillonnant le chemin du Mückenbach que nous arrivons au point le plus haut de notre périple, le col de Bruchberg. L'occasion pour Salvatore de nous démontrer tous ses talents sur la neige et d'apercevoir au loin la nécropole de Grendelbruch. Aux premières semaines du premier conflit mondial, les troupes françaises de la première armée commandée par le général Dubaï prennent possession de plusieurs cols dans les Vosges centrales. Poussant leur progression jusqu'en la vallée de la Bruche, dont le fort de Mutzig verrouille l'accès à la plaine d'Alsace, l'ordre est donné le 17 août de le contourner en attaquant auberné par le Bunkenbach. Il s'ensuit deux jours de combat à Grindelbruch, qui fera plus de 200 morts et marquera un coup d'arrêt définitif à l'offensive française. Nous entamons la descente sous l'œil amusé médusé des nombreux lugeurs que nous croisons. Je veux pas dire, mais nous, on fait de la huile, là où les gens font de la luge. Traversant bruche et ses rues très pentues, on passe sous la barre des 300 mètres d'altitude pour rejoindre Mulbar-sur-Bruche et accéder à la vallée des Légers pour remonter la vallée de Chirmec Jusqu'à notre point de départ, Russe. Et voilà, la balade est terminée. Est-ce que ça vous a plu C'était génial. On refera ça. Euh, la neige, il euh, n'y a rien de mieux. En roue, c'est encore mieux. <rire> Bah c'était top franchement la neige c'est exceptionnel, on a une belle vue et j'ai plus de grippe, j'ai plus de poignée mais tout va bien. <rire> Première sortie géniale, on a fait du wheel ski, c'était super, <rire> c'était génial j'adore. Je te quitte sur un magnifique poème et à bientôt, hop la gars il s'est roule ma poule. Là la nature est éternellement jeune et belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer. Signé Georges Sand.